Dans mon article d'avant-hier, pour les abonnés à ma lettre, j'expliquais que les sanctions de l'Union Européenne contre la Russie sont une autocudence que Poutine va nous faire payer. Cela n'a pas tardé. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va être question de l'entrée du gaz russe dans la guerre économique qui se joue entre l'Union Européenne et la Russie, plus exactement que l'Union Européenne a déclaré à la Après la première vague de sanctions, plutôt de contre-sanctions russes, déjà dévastatrices, même si nos médias mainstream n'en ont presque pas parlé, ou quand ils en ont parlé, ils n'ont pas développé à quel point ces, ces, ces sanctions que Poutine a, a décidé allaient être nuisibles pour nous, surtout qu'elles viennent s'ajouter elles viennent aux effets pervers des propres sanctions que nous avons prises contre les Russes, voici la deuxième vague. Et cette deuxième vague, elle tient en une phrase. Désormais, le gaz, le gaz russe sera payable uniquement en roubles. Ni en dollars, ni en euros, mais en roubles. Alors pourquoi je parle d'outre-cudence de l'Union européenne envers la Russie ben Tout simplement parce que l'Union européenne est dans un rapport à la Russie qui est, qui est une situation de faiblesse, et cette situation pour nom, c'est la dépendance. Cette dépendance, j'en ai parlé dans ma vidéo du 13 mars, sur la première riposte russe, c'est celle de pays dont l'économie dépend largement des approvisionnements venus de Russie, principalement pour les matières premières, et encore plus principalement pour l'énergie. La grande masse des Français ne comprend pas, plutôt n'a pas conscience, de la situation dans laquelle met la guerre économique déclarée par l'Union Européenne à la Russie. Les médias nous présentent la chose comme si la Russie était un de ces pays pauvres, un de ces pays faibles économiquement, dont l'économie dépend de l'Union européenne, c'est-à-dire dont l'économie dépend du bon vouloir de l'Union européenne pour daigner lui acheter ses produits plutôt que d'autres produits, pour lui donner une priorité qui éventuellement ne serait même pas justifiée du point de vue purement économique et purement de la performance de ses produits, mais qui serait une sorte d'assistanat. Alors certes, nous commerçons avec la Russie, donc ça veut dire que l'économie russe dépend de l'Union européenne dans une certaine mesure. De même que l'Union européenne dépend aussi de l'économie russe, et de même que tous les pays dépendent de tous les autres pays dans le cadre des échanges mondiaux. Mais en ce qui concerne la dépendance de la Russie à l'Union européenne, c'est pas plus que ça. Et en tout cas, elle est beaucoup moins importante que la dépendance, mais vraiment beaucoup moins, que la dépendance de l'Union européenne à la Russie encore une fois, à cause de la question des matières premières et de l'énergie. Un exemple, pour vous faire toucher du doigt l'ampleur de la désinformation dans laquelle on, c'est-à-dire les médias et le pouvoir, entretiennent le, le public, entretiennent la population française, et les ravages que, que cela fait, c'est un sondage dont j'ai eu connaissance il y a à peu près une dizaine de jours, il doit dater de, de cette époque-là, qui montre que... 30% des Français pensent que nous devrions intervenir en Ukraine, militairement, pour bouter les Russes hors de l'Ukraine. Bon, clairement, il y a 30% des Français qui n'ont aucune idée du rapport entre la puissance militaire de la Russie et celle de l'armée française. Alors C'est normal, puisque la même désinformation nous cesse de nous répéter que l'armée française, et je ne pas la troisième, la quatrième, la, la, des plus fortes armées du monde, et les gens le croient, d'autant que c'est toujours sympa de, de penser qu'on est très fort. Alors certes, l'armée française a certainement de, de grandes qualités opérationnelles, puisque c'est une armée qui est employée euh, de manière continue depuis des, depuis des décennies. Donc il est probable que du point de vue on dire, des compétences opérationnelles, du point de vue humain, c'est la meilleure armée d'Europe occidentale, très probablement, et certainement une meilleure armées du monde, de ce point de vue-là, je le dis sans chauvinisme. Par contre, ce qui fait la puissance d'une armée, ce n'est pas que la valeur de ses hommes, c'est aussi la puissance de feu dont elle dispose, et une quantité de matériel. Et quand on met dans la balance ce qu'est la puissance de feu russe et ce qu'est la puissance de feu française, ça ne donne vraiment aucune envie d'intervenir en Ukraine pour affronter l'armée russe. Et on peut penser que la décision que Poutine a prise hier va ouvrir les yeux, les yeux à tous ceux qui ne s'intéressent pas à ces sujets, ou à tous ceux qui les ferment volontairement, ou à tous ceux auxquels on a appris à regarder dans la mauvaise direction. Parce que cette, cette décision qui veut que donc le, le gaz que la Russie vend ne puisse plus être payé qu'en roubles, revient de manière très élégante et, et assez humoristique à fermer le robinet du gaz russe aux Européens. Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas compliqué. Pour payer en rouble, que ce soit, soit du gaz ou autre chose, il faut avoir des roubles. Pour avoir des roubles, il n'y a que deux moyens le premier moyen est d'obtenir des roubles par l'exportation de biens et services vers la Russie, biens et services que les Russes nous paieraient en roubles d'un commun accord. Mais cela, même en temps normal, représente des quantités d'argent insuffisantes pour permettre à l'Union Européenne de payer les importations de gaz russe qu'elle qu achète, tout simplement parce que... La, la masse, le, le volume financier de ces importations, quand on, est, on voit les choses du, du côté européen, sont, est beaucoup plus important que le volume financier de ce que nous vendons aux Russes par ailleurs. Donc, de toute façon, le commerce avec la Russie ne permet pas de générer suffisamment de roubles pour payer le gaz russe en roubles. En plus de cela, depuis les sanctions que nous avons prises sur le commerce avec la Russie, on va exporter moins, puisque les sanctions consistent à interdire certaines exportations ou à réduire d'autres. Donc on aura un volume de roubles qui va diminuer en provenance de la Russie. Donc il faut trouver un autre moyen, il se trouve qu'il y en a un autre, c'est d'acheter des roubles à la banque centrale russe via nos banques centrales, ce qui est la façon ordinaire, de la façon dont on procède le système financier international. C'est là que Poutine retourne l'action des Européens contre eux-mêmes, puisqu'il est actuellement impossible d'acheter des, des roubles, enfin d'échanger des roubles contre des euros ou des dollars, en raison du gel par l'Occident des avoirs en euros et en dollars de la Banque Centrale russe. Alors, comment faire pour avoir les roubles qui nous manquent Je vous laisse réfléchir. Ce qui est certain, c'est qu'on doit réfléchir beaucoup dans les sphères dirigeantes de l'Union Européenne, ce qu'on voit, c'est que Poutine, avec, avec sa finesse, parce à l'évidence, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un esprit subtil, ne parle pas de couper ses livraisons gazières à l'Union Européenne. Ça serait un peu cavalier. Enfin, beaucoup moins cavalier, d'ailleurs, que toutes les mesures euh, aussi bien vexatoires, insultantes, voire stupides, qu'on a prises contre la Russie depuis quelque temps. Mais la Russie est beaucoup plus respectueuse des formes et des usages l'Union Européenne et que les Américains, il n'y regarder ce qui se passe. Donc, il ne coupe pas le, euh, le gaz à l'Union Européenne. Il demande qu'elle soit, qu soit payée dans la monnaie du vendeur, c'est-à-dire le rouble. Et là, la différence entre couper le gaz ou demander que le gaz soit payé en rouble, compte tenu de ce que je viens de vous rappeler, elle n'est pas grande. La problématique qui est maintenant celle des dirigeants européens est basique. C'est fini le gaz russe, ou fini les sanctions, qui nous empêchent de payer le gaz russe en roubles, donc qui nous empêchent d'avoir des roubles. Comme disait feu le président Chirac, pour moquer ceux qui l'avaient trahi et qui l'avaient par la suite vaincu, donc qui avaient choisi le mauvais camp, la vie est parfois compliquée. On peut déjà prévoir que les sketchs que vont nous offrir à leur corps défendant les dirigeants de l'Union Européenne, pour essayer d'échapper à cette alternative, nous promet de grands moments pathétiques. C'est particulièrement terrible pour l'Allemagne à cause de l'éolien qui la rend dépendante. Et quand je dis éolien, dans mon texte, j'ai mis des guillemets, parce que c'est vraiment éolien entre guillemets. Donc cet éolien la rend dépendante au gaz russe pour 40% de son énergie. Pourquoi Parce que l'éolien est en réalité un mix éolien-gaz ou éolien-charbon. Il faut rappeler que l'éolien, ça ne marche que quand il y a du vent. Le vent euh, n'est présent en Allemagne, euh, comme en France d'ailleurs, et, et dans beaucoup de pays, que X jours par an, et le reste du temps, et comme il faut bien euh, disposer d'électricité, on l'a produit par d'autres moyens. Alors si les Allemands étaient aussi intelligents qu'on veut bien le dire, eh bien l'autre moyen, ça serait les centrales nucléaires, qu'ils auraient conservées, mais ils ont arrêté. Donc l'autre moyen, ce sont les énergies fossiles. Donc, le gaz, le pétrole et le charbon. Alors, le pétrole et le charbon, c'est vraiment pas populaire, donc on n'en parle pas, quoique ils ont encore des centrales au charbon, et que ces centrales, évidemment, euh, vont, vont les aider dans la période actuelle, même si elles ne suivront pas. Mais le gros de, le gros de, la, de la complémentation euh, à l'éolien, c'est le gaz. Et s'ils ne peuvent plus payer leur gaz, je n'aimerais pas être. Leur place. La France, c'est moins inconfortable parce que, vestige de l'époque où la France était bien gouvernée, ou en tout cas beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle, elle a gardé ses centrales nucléaires. Donc, elle dépend beaucoup moins des énergies fossiles pour produire de l'électricité, et notamment du gaz russe. Et ça a été possible parce que finalement, les gouvernements ont réussi, bon an, à résister au lobbying des écologistes, qui ont quand même réussi à en fermer quelques-unes, rappelez-vous rappelez la, la fermeture ou, totale ou partielle de, de Fessenheim, enfin je n'ai pas suivi le, le feuilleton euh, au jour le jour, mais euh, François Hollande avait négocié cette mesure géniale euh, avec des écologistes pour être élu euh, en 2012, euh, de, négocier, de fermer un certain nombre de centrales nucléaires, vous il a ensuite essayé de rétro-pédaler, enfin, tout ça est plutôt lamentable comme, comme façon de, de gouverner, euh, toujours est-il que nous avons à l'heure actuelle un, un parc de centrales nucléaires qui reste très important et qui nous met à l'abri de la dèche dans laquelle sont tombés les Allemands. je dis qui nous met à l'abri de la dèche dans laquelle sont tombés les Allemands, je devrais dire qui devrait nous mettre à l'abri. Parce que nous ne sommes peut-être pas tant que ça à l'abri pour la raison suivante. C'est que déjà on nous parle de la solidarité européenne avec l'Allemagne, on voit venir la suite, on va donc nous demander de partager notre énergie avec ces malheureux, ces malheureux Allemands, donc on va nous demander de, su, de subir peut-être des rationnements et probablement une hausse des prix, alors que la France a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas être dans cette situation, et que les Allemands récoltent ce qu'ils ont semé. Donc cette affaire du paiement du gaz russe en rouble, Déchire un certain nombre de voiles et déjà cinq anciennement se dégagent. Le premier, c'est que, je, je vous l'ai dit sous notre forme il y a deux minutes, les Allemands paient les conséquences de leur idéologie anti-nucléaire. Le deuxième, toujours en se basant sur ce qui arrive aux Allemands, c'est que dans la vie réelle, l'idéologie se termine tôt ou tard par des catastrophes. Et en effet, si les Allemands ne trouvent pas de moyens pour être approvisionnés en gaz pour remplacer le gaz russe qu'ils n'auront plus, euh, ils vont être dans une situation extrêmement difficile. Le troisième enseignement, c'est qu'on demande encore une fois à la France d'aider l'Allemagne au nom de la solidarité européenne. Et effectivement, les Allemands méritent de bénéficier de cette solidarité, puis ils viennent, ils viennent de la mettre eux-mêmes en œuvre, là, très récemment, il y, a, il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux. Euh, ils ont mis donc cette solidarité en œuvre en décidant pour rééquiper leur armée de l'air d'avions de chasse d'acheter aux États-Unis leurs avions, c'est-à-dire d'acheter des F-35 dont la réputation est plutôt mauvaise depuis que cet avion existe, plutôt que d'acheter le Rafale français. Alors on nous a expliqué, ces histoires de génération de ceci, de cela, enfin de génération dans, le, dans la technologie des avions, que le F-35 est un avion plus futuriste. Je veux bien toujours dire que le F-35 est un avion qui coûte très cher, qui vole mal, alors que le Rafale français est un avion qui est vraiment au... au au sommet de, de sa carrière, de son évolution technologique, qui marche, qui marche très bien, qui a été utilisé sur toutes sortes de, de théâtres, d'opérations, donc sans même parler de solidarité européenne, si les Allemands avaient une neutra, au minimum une neutralité entre l'Union européenne et les États-Unis, ils auraient acheté l'Allemand français. Ils ont fait le contraire, donc ils montrent que non seulement ils n'ont pas de solidarité, solidarité européenne, mais ils montrent qu'ils sont totalement inféodés aux États-Unis. Et donc ce sont ces gens-là qu'on va nous demander, nous, d'aider. Est-ce que vous en avez envie Le quatrième enseignement, c'est que quand on dépend d'un pays, en l'occurrence la Russie, comme c'est le cas de l'Allemagne, et de manière plus globale, l'Union Européenne, prendre des sanctions contre ce pays, c'est se condamner à subir des représailles bien pires que nos sanctions. Cette affaire, cinquième enseignement, c'est que cette affaire, met une fois de plus, en lumière l'impuissance de l'Union Européenne et aussi des États qui la composent. On se trouve non seulement incapable de faire quoi que ce soit pour l'Ukraine, puisque semble-t-il on a décidé qu'il fallait euh, défendre l'Ukraine, soutenir la cause ukrainienne, à la fois du point de vue militaire et même du point de vue économique, puisque toutes les sanctions économiques qu'on prend en fait sont plus néfastes pour nous que pour les Russes, et puis. Je l'avais annoncé, mais je n'ai pas grand mérite à ça. Ces sanctions ont attiré des contre-sanctions qui, maintenant, s'avèrent absolument désastreuses. Parce que si on ne trouve pas moyen dans l'Union européenne pour obtenir le gaz russe qui nous fait défaut, et ça va très mal se passer à partir de tout de suite dans l'Union européenne. Et quand on réfléchit, il n'y a pas besoin de réfléchir très loin, on trouve à l'intérieur de ce cinquième anciennement, eh bien un sixième enseignement c'est que cette impuissance de l'Union Européenne est elle-même le résultat de la soumission volontaire de l'Union Européenne et de celle des pays qui la composent, à une puissance étrangère, en l'occurrence les États-Unis. Et c'est cette suggestion aux États-Unis qui nous maintient dans un état de faiblesse dont nous payons les conséquences dans la très grave crise que traverse l'Europe actuellement. Quand je parle d'Europe, je ne parle pas de l'Union Européenne, je parle du continent européen. Il ne faut pas avoir peur de le répéter, parce qu'il faut le rappeler, c'est que les sanctions que l'Union Européenne prend contre la Russie ne le sont qu'à la demande des États-Unis, et ce sont bien sûr les populations européennes qui vont payer le prix de cette politique de soumission. À travers son annonce et sa décision de nous faire payer, enfin de faire payer à tout le monde, mais y compris à nous, et c'est à nous que ça pose un problème à cause des sanctions qu'on a prises contre les réserves de change russes. Donc à travers sa, sa décision de faire payer le gaz russe en rouble, Poutine adresse au message aux Européens. Il nous dit « Cessez de vous faire les exécutants des Américains si vous ne voulez pas être piétinés. » Parce qu'actuellement, on va être piétiné par la Russie, tout simplement parce qu'on s'est fait les obliges des États-Unis. Ce ne serait pas le cas si nous avions une politique indépendante qui nous aurait permis de prendre des mesures guidées par la recherche de nos intérêts. Comme toujours dans l'histoire, c'est quand surviennent les crises, qu'apparaît la vérité et qu'apparaissent aussi les mensonges. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la chaîne Question Finance a dépassé cette semaine les 15 000 abonnés grâce à votre fidélité. Je vous dis encore une fois ma gratitude pour votre confiance renouvelée. Continuez à travailler avec encore plus de conviction pour créer des vidéos qui vous apportent le plus de valeur possible. Pour fêter cette progression des abonnements, j'ai mis un lien sous la vidéo, en l'occurrence le premier lien sous la vidéo, vers un code promo qui vous permettra le samedi 26, c'est-à-dire dans deux jours, et le dimanche 27, d'accéder à toutes les formations du catalogue questions finances, avec une remise de 70%. Ce lien est également dans la fiche qui apparaît maintenant en haut de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont à votre avis les conséquences pour l'Union Européenne si elle ne peut plus obtenir le gaz russe dès les prochaines semaines. N'oubliez pas de liker, partager... Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de cette vidéo et le deuxième lien visible sous la vidéo. tenez vous bien, gardez le moral et l'esprit clair, à bientôt